Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser du poulet tandoori. Pour 4 personnes, il nous faudra 4 cuisses de poulet, 2 yaourts nature non sucrés, 1 demi-citron, du gingembre haché, 3 cuillères à soupe d'épices tandoori, 2 gousses d'ail, du sel et du poivre. Retirez la peau, entaillez la cuisse pour que la marinade puisse bien s'imprégner. Dans un saladier, Versez le yaourt, ajoutez le tandoori, le jus de citron, le gingembre, l'ail haché, le sel et le poivre. Mélangez la marinade et l'appliquer sur le poulet. Couvrir et laisser reposer au moins une heure au frais. Placez le poulet dans un plat et le mettre dans un four à 210 degrés 30 minutes. Le poulet tandoori est prêt, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt